Oh. Ouah wow, t'as mis combien là Ouais il y a 140 là 140 Ouais Comment tu fais moi ça fait deux ans là je suis bloqué à 90 kg Mais c'est quoi ton programme d'entraînement Ouais je fais du 3x10 3x10 là à 90 Tu fais pas de force Comment ça de la force Je suis un body moi euh, va, va prendre tes affaires tu vas t'entraîner avec moi Ouais mais je suis un body moi Va prendre tes affaires Ok, salut les guerriers et bienvenue sur Fitness Fusion On est là pour faire des fusions Aujourd'hui on va répondre à la question, pourquoi faire des cycles de force Parce que moi je me souviens à mes débuts euh, quand je faisais la musculation, mes deux, trois premières années, je faisais beaucoup de 3 fois 10 et qu'il n'y avait pas de 5 ou 3 voire une répétition. Dans la tête des gens c'était euh, entre 8 et 12 répétitions et rien d'autre. Dans ma tête aussi, je sais pas si toi... Si euh, je, je suis passé du... par là aussi, je faisais que du entre 8 et 12 répétitions et rien d'autre. T as commencé à partir de quelle année de pratique à faire euh, un euh, peu de, de force, force. force deuxième année et euh, pourquoi tu as, as, as voulu instaurer des, des cycles de force parce que j'ai vu que je commençais à stagner sur mes perfs et vu que tu stagnes sur tes perfs tu stagnes musculairement également au début ce qu'on fait tous c'est du 3 x 10 parce que tout le monde nous le vend comme euh, le meilleur moyen de prendre de Bien la sûr. masse et que ça fonctionne au début et ça fonctionne au parce début, que ça fonctionne on est oui, débutant mais ça faut savoir que quoi que vous allez faire au départ Bien sûr. même du 15 20 tu vas progresser voilà vous allez progresser donc nous on a fait aussi cette erreur les deux trois premières années on faisait du 3 x 10 on voyait que ça marchait tout du ah bah coup oui. on continue on a insisté là dedans on a <rire> creusé 3 fois 10 c'était surtout les exercices euh, ou 4 x 10 ou 5 x 10 hein, vous avez compris la logique Bien sûr. une 30 2 minutes de repos c'est classique c'est exactement ça donc euh, pour faire ça vous classique. avez pas besoin de coach c'est sûr mais à un moment donné au bout de 2-3 ans donc le pimou ça a été deux ans on se moi c'était trois ans tu vois que ça marche plus tu insistes tu continues les perf elles montent plus tu vois qu'en masse tu prends plus ton corps il bouge plus c'est exactement ça. Donc là, on a commencé à faire nos recherches et on a compris qu'il fallait instaurer des cycles de force yes. dans nos programmes. Et du coup, à quoi ça, va, ça, ça nous sert, ces cycles de force Il faut savoir que le muscle il va réagir à la charge qu'on utilise, la tension qui est appliquée sur le muscle. Donc plus la charge va être élevée, plus logiquement, tu prends du muscle, bien sûr. C'est ça. C'est logique. Donc si tu fais un cycle de force, par exemple, avant tu faisais ton 3x10 à 100 kg, ouais. tu fais un cycle de force, à la fin de ton cycle de force, tu fais ton 3x10 à 110 kg ton muscle, forcément, tu mets plus de charge, il va s'adapter, va, tu vas ah ouais. prendre de la masse musculaire. Donc, en fait, il faut, faut se servir des cycles de force pour pouvoir faire de l'hypertrophie, donc du J-REP, avec une charge plus élevée. Euh, mais si vous cherchez à gagner en force euh, sur euh, du J-Répétition, ça va être plus compliqué. Il y a des méthodes de force qui existent euh, pour vous faire progresser, euh, y a le on 5... en a fait des vidéos on en a fait il y a le 5 3 qui s'affiche ici il y a le 5x5 donc il y a le respose aussi il y a aussi les top 7 qui fonctionnent très bien les top 7 les en très lourd voilà du 6 donc il y a rep. plein de choses à faire euh, essayez de modifier votre programme à la suite de cette vidéo si vous êtes dans ce cas là ça fait 2-3 ans que vous, vous entraînez à être du 3x10 ou 4x10 essayez d'intégrer ces cycles de force yes. et vous verrez que vous n'allez plus stagner ça va débloquer votre progression il y a encore une technique c'est la potentiation qui est utile pour la force il y a 3. plusieurs vidéos où on nous voit faire de la potentiation ouais, Pourquoi on aime bien cette méthode que Ça envoie un influx nerveux, ouais. ça nous prépare à porter des charges lourdes pendant notre séance. En gros, si je dois faire du 4x10 à 100 kg, juste avant, je vais me faire une répétition ou deux à 120 kg pour habituer mon corps à porter une charge plus lourde. C'est ça, et les comme 100 ça, paraîtront plus simples. Et les 100, ils me paraissent plus simples. Donc il y a plein de façons de faire, on va pas vous montrer les méthodes de force qui existent, non. C'est ça, il n'y a pas de meilleure méthode, il y a juste plein de méthodes différentes voilà. de toute et façon. essayez-les, intégrez les surtout dans vos programmes. Pour ma part, c'est le 5-3-1 que je préconise ouais. parce que j'adore faire ça. Euh... Moi, je marche au top 7 moi. Et puis mousse c'est le top 7 donc vous trouvez votre méthode il y en a plein sur internet mais attention à pas rentrer dans euh, l'ego lifting ouais. les gars oh, euh... j'en connais un ici il est rentré dedans il y en a à où on découvre la force on a envie de rentrer dedans <rire> on oublie le body on commence tous à faire du power. <rire> euh, les gars euh, si vous voulez euh, commencer un cycle de force c'est bien d'avoir une technique parfaite ouais. c'est pour ça que c'est bien de commencer ces cycles de force au bout de, de un an deux ans de pratique quand vous êtes sûr que la technique est correcte parce qu'on a tendance ouais. à, à faire parler l'ego euh, d'accord pas okay. pour les débutants. Sur trois reps les gars c'est facile de soulever beaucoup donc on a tendance à vouloir mettre trop vite trop lourd. Attention à ne pas rentrer dans de lego lifting et à pas se blesser sur voilà. la force elle doit vous servir à faire du muscle et pas ça. À, euh, à gonfler votre ego. Ouais c'est ça. C'est bien de faire des 200 kilos au terre, mais si à côté vous avez gagné aucun muscle, voilà, ça à part à si vous êtes power, ça vous sert à rien. Donc faire des cycles de force, les gars, il y a plusieurs façons de faire, euh, vous verrez si vous découvrez des vidéos, nous on va essayer d'en faire de notre côté, on a, ouais. on a fait le 5-3, on va essayer de faire d'autres méthodes de force, mais juste, euh, vous pouvez planifier ça euh, sur un mois, où vous faites que de la force, mais nous ce qu'on préfère faire, c'est d'intégrer la force euh, dans, dans l'entraînement d'hypertrophie, Voilà. c'est-à-dire que sur les deux premiers exercices, on va travailler la force, et plus la séance va avancer, plus on va euh, rentrer dans l'hypertrophie. Ouais. Et pour finir dans de l'endurance pour vasculariser un maximum, amener un maximum de sang. C'est plus facile ah, pour nous ça. de suivre lorsqu'on fait tout en même temps euh, que de faire un mois de force, un mois d'endurance, un mois d'hypertrophie. Surtout euh, que ça peut être frustrant si tu arrêtes l'hypertrophie pour un mois de force, tu vas perdre en volume musculaire. N'hésitez euh... pas à tester cette méthode. Chez nous, ça marche. Peut-être ouais. que chez vous, ça marchera aussi. Il y a plein de façons de faire. Nous, c'est la nôtre. Si vous euh, choisissez un programme personnalisé sur notre site internet pour qu'on vous fasse euh, votre cycle de force, ouais. votre nouveau programme, c'est comme ça qu'on marche. Vous verrez que dans nos séances, c'est la force en premier et euh, plus en avance dans la séance, plus on est sur l'hypertrophie et de l'endurance. Donc également, si vous faites un cycle de force, faites pas de cycle de force en déficit calorique. Ça servira à rien. Vous gagnerez pas de force. Vous allez juste à continuer sur la stagnation. C'est vrai, c'est important. La diète toujours en adéquation avec euh, l'entraînement. Si les power sont gros, c'est pas pour rien de toute façon. Ah, exactement. Non, ils ont bien compris. Le truc. <rire> je pense que ça les arrange. Là, est-ce que après cette vidéo, ils vont modifier leur programme, ils vont mettre de la force dans leur programme Moi, j'espère pour eux, parce que ça, quand, quand je vois nos perfs, nos physiques, je trouve que ça a bien marché sur nous. Donc il n'y a pas de raison que ça marche pas sur voilà. faites-nous confiance les gars, on a réussi faites à se transformer physiquement, c'est notre job aussi, on ça. coache des gens. Ça a marché donc, sur nos clients, donc il euh, n'y a pas de raison que donc, ça ne marche pas. Si vous n'avez pas d'exercice de force dans votre programme ou si vous ne faites pas de cycle de force, n'hésitez pas tout de suite commencer si votre technique est parfaite vous allez progresser et si vous n'avez pas de pathologie bizarre évidemment pas de scoliose pas de trucs qui vont, ouais. leur, qui vont leur faire mal mais ça, ça ils sont censés soir. le savoir et si vous progressez après ça n'hésitez pas à revenir sous cette vidéo en commentaire vous mettez euh, merci Jijo, merci Pimouze grâce à vous ma vie a changé je vous envoie le chèque a -W <rire> <rire> Donc, euh, en ce sens, c'est nous, on aime ça. Bon, en tout cas, euh, nous, on est des body, mais la force, on a compris que ça... Ça fait partie de ça. De fait partie ça, de notre sport. Que que souvent, les gens, ils veulent diviser le non, power, le se body. Se les gars, on a besoin de toutes les filières, même le crossfit, pour euh, avoir un corps euh, qu'on souhaite, hein, tu vois. Que, ouais, c'est ça, pour, pour, pour atteindre, atteindre les... nos objectifs. Voilà, pour atteindre nos objectifs. De toute façon, si la plupart des gens qui font de la mission ont des grosses perfs, ceux qui ont des bons physiques souvent ont des grosses perfs, c'est pas pour rien. Ouais, de toute, façon, tu peux, pas pour rien. de toute façon tu peux pas avoir un gros physique non. et être euh, pas fort, sais, ouais, ça n'existe pas. Tu peux pas avoir des gros pecs énormes comme lui et faire 60 kg au coucher, ça n'existe pas. Putain. 140 quand même, hein. je suis fier les gars parce que mon objectif quand j'ai commencé à muscu c'était 100 kg aujourd'hui grâce au cycle de force je fais 140 les gars oui. vous pouvez le faire aussi parce que je, je suis pas très, j'ai des, des petits os vous voyez façon, je suis pas conçu pour être très fort mais j'arrive quand même à soulever 140 kg de toute façon il suffit de remonter dans les vidéos vers le Rotopimus où ton PR était à 120 C'est vrai <rire> Bref pour vous aider aussi moi ce que je préconise, je l'ai bien caché parce ouais. que lui va me le piquer c'est euh, euh, les pré workout ouais. euh, sur votre premier exercice si vous faites ça de la force utile. Vous avez besoin d'envoyer, hein. donc HydraVol, les gars, c'est un super booster. Euh, Bêta-alanine, arginine et du pump aussi. Donc euh, si vous si prenez ce celui-ci, vous n'avez pas besoin de prendre le rouge. Il euh, y a tout ce qu'il faut dedans. Mais et ne vous... le prenez pas le soir. Voilà, voilà. parce qu'il faut pouvoir dormir. Mais en gros, c'est une grosse dose de caféine pour être sûr de pouvoir soulever On un maximum de poids. Il bien focus en plus, donc c'est parfait. HydraVol, moins 20% avec le code Fitness Fusion. Et On je pense que c'est tout bon, réflexe Bien joué. Yes. Yes. C'était Fitness Fusion. De la FF. Vous étiez en prêtement. J'arrête, j'arrête. Si ça y est, tu t'en vas. Vous étiez en présence de... Pimous. Et Didio. Force. Et fun.